ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille alors là mesdames et messieurs c'est la débandade ultime pour Kanye West où nous sommes en train d'assister à une dégringolade historique mesdames et messieurs Kanye West milliardaire voit sa fortune diminuer de manière drastique on peut voir que tous ses contrats commencent à s'annuler simultanément avec une synchronicité absolument jamais vue. on a l'impression que c'est qu'une personne qui avait tous les contrats de Kanye West. Tous les jours, il y a un contrat qui se rompt. Oh là là là là, mais quelle violence Nous pensions que vous saviez que Kanye West avait quelques petits problèmes psychologiques. D'ailleurs, quand il faisait ses petites folies, tout le monde était content. Tout le monde en rigolait. Tout le monde disait, oh, encore du Kanye Maintenant que Kanye... Va dans un endroit, on va pas se mentir, qui est ultime. Même nous, on l'a vu aller là-bas, on a dit hey, « Eh, Kanye, reviens !»« Non Oh là là, là, ce que tu fais, c'est l'ultime !» Attention Il est parti commencer à balancer des choses que tout le monde savait, mais que personne n'a le cran de dire. Lui, il est parti commencer à dire que voilà, le monde est contrôlé, qu'un tel contrôle, qu'un tel fait ci, qu'un tel fait ça, que cette marque n'est pas là pour pour la population, mais cette marque agit pour ci, pour ça. Oh là là, quelle dinguerie absolument monumentale Là, on a pu constater que dans un souci, euh, je ne sais je ne sais de quoi, hein, on a pu voir que beaucoup de gens prennent au sérieux ce que Kanye West a dit. Alors que d'habitude, quand il dit des folies, des dingueries, par exemple, sur l'esclavage, il n'y a rien qui est dit. Personne ne le, ne, ne le cancelle de nulle part. Tu vois ce que je veux dire Mais dès qu'il commence à parler de l'ultime, là, on a pu voir que là, tout le monde se met au pas pour virer ce monsieur. Eh oui, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller parler, d'aller faire tout ça Carrément, hein, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en France, hein, écoutez bien, Kanye West a été retiré, du musée Madame Tussaud, Tussard ou Tussaud, je sais plus. Ils ont retiré sa statue à cause des propos qu'il a eus. Mais mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Dans ce même musée, il y a la statue de Hitler. Oh Ça veut dire que Kanye West... Non, non, bon bref, Alors, alors c'est une dégrée quand même hein? Bon, moi, vous savez que moi, Kanye West, voilà, je le trouve un peu crazy. Euh, euh, voilà, euh, je ne le soutiens pas forcément. Mais bon, c'est quelqu'un qui réussit. Mais là, on peut voir que, d'habitude, quand il dit, ouais, les Noirs, là, là, là, ou des trucs comme ça, tout le monde est là, ouais. Et quand il met la casquette de Donald Trump, ouais. Quand il fait des folies, ouais. Mais là, il a parlé des trucs ultimes. Dégage Va là-bas Malade mental, fou, voleur, arnaqueur, oh là là, haineux, <rire> ah ouais. Bon ben ça, c'est des notes qu'il faut prendre. Vous voyez Hein Vous voyez Vous comprenez Là, là, là qu'est-ce qu'il a fait là Il a dit "Ouais, tout est contrôlé, ouais nanani. Et là, il y a tout le monde qui est qui qui dit "Oh, qu'est-ce que tu fais Mais ben, là, vous êtes en train de lui donner raison, mesdames et messieurs. Hein Vous êtes en train de lui donner raison. Vous auriez dû aller dans son sens. Faire la malinerie. Tu vois Mais là, vous le virez. Comme s'il avait balancé un secret. On est tous au courant, là